D'abord, tu te demandes bien ce qu'est Sigfox. Bah oui, c'est quoi cette technologie-là euh, Je l'ai évoqué au moins déjà une dizaine de fois, mais finalement, qu'est-ce donc Alors, Sigfox, c'est ce qu'on appelle un LP1. Oh là là là là, encore un mot super compliqué. Alors, un LP1, c'est un réseau. Ça, c'est le côté WAN, Wide Area. Donc, Wide Area, c'est un réseau qui permet de communiquer sur de longues distances. OK Et LP, ça signifie « low power ». Donc en fait, on a un réseau qui a la capacité à communiquer sur de longues distances avec peu d'énergie. Et ça, c'est une révolution. Et c'est le cœur de la révolution de l'IoT, communiquer avec peu d'énergie. Pourquoi ben, Tout simplement parce que cette montre-là, si j'ai envie qu'elle communique, j'ai pas envie d'avoir à la recharger toutes les 10 minutes. Bon, déjà, faut la charger une fois par jour, c'est un petit peu pénible. Ok, alors quand on parle de vrai IoT, D'accord Pas les montres connectées. Mais les vrais IoT, ceux qu'on utilise dans l'industrie, qu'on utilise dans les services, qu'on va utiliser en agriculture ou dans des domaines comme ça. Eh bien, le point qui est important, c'est qu'on n'ait pas besoin d'aller les recharger. Ah oui, parce que si j'ai un capteur dans un champ et que tous les jours, il faut que j'aille changer les piles, euh, autant que j'aille prendre les mesures par moi-même, quoi, en quelque sorte. Ok. Donc, il va falloir que le système puisse fonctionner avec l'énergie qui est embarquée, les piles à l'intérieur, voire même en utilisant le soleil, le vent, des choses comme ça, d'accord, sans ce qu'on appelle le larvesting. Et bien il va falloir que cet objet là, avec cette énergie qu'il a à l'intérieur ou qu'il peut capter, et bien il puisse vivre le plus longtemps possible. Et le plus longtemps possible, n'est pas un jour ou une semaine comme un téléphone, hein. c'est un an, cinq ans, dix ans. D'accord C'est de ça dont on est en train de parler. Et là, ça devient très intéressant, parce que si un objet peut passer une dizaine d'années sur le terrain, donc finalement, c'est sa durée de vie normale, à remonter de l'information de façon indépendante, et eh bien là, on a éliminé tous les coûts qui sont associés à la maintenance de cet objet-là. Et du coup, la donnée qui récupère est une donnée qui est, elle, à bas coût, et qui devient intéressante, qu'on peut exploiter, et avec ça, on peut arriver à innover, construire de nouvelles choses.